Hey, salut gang, c'est Weedman, euh, je viens de faire une commande après-midi pour recevoir là, euh, le même jour, 9$ plus taxes. J'ai reçu une confirmation que ma commande euh, a été euh, ramassée, et puis c'est vraiment là euh, en direction de, de chez moi. Euh, ils m'ont envoyé un lien sur mon adresse courriel, et puis c'est euh, la marque de Montréal avec euh, le trajet là, du livreur. Et puis euh, on peut faire des refreshs. Et puis euh, ça s'en vient là, vraiment rapidement. Là, euh, ça sert à rien que je regarde dehors parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais moi, on m'a dit qu'il arrive dans 3-4 minutes. Puis il va être là. Fait que. Euh, on va fumer ça en attendant. Parce qu'à chaque refresh, là. Je pense qu'il est à un stop. En tout cas, ça va être vraiment efficace. Euh, il est présentement 6h34 minutes, 6h35. Écoutez, euh, à 6h40, d'après moi, là, euh, je vais avoir mon cannabis dans les mains. 6h45, si vous voulez. Euh, même pas une première semaine déjà là, de commencer pour la livraison. Je pense que ça va être vraiment efficace. Les deux premières journées étaient un petit peu difficiles. Je pense que la première journée est un vendredi, la deuxième un samedi, donc la fin de semaine. Aujourd'hui on est lundi. Euh, J'ai passé ma carte avant 4 heures l'après-midi, aux alentours là, de, de 3 h Et puis, euh, si je fais un autre refresh... Oh, c'est vraiment très amusant, j'adore ça. Euh, ça vaut le 9$. C'est comme un petit jeu. Euh.. On va un free C'est le fun, c'est le fun. C'est.. C'est très le fun. Très le fun. Euh, je vous recommande. Euh, c'est sûr que 9$, hein, c'est plus cher qu'un pusher. Mais notre pusher il avait pas 150 variétés. Euh, Écoutez, euh, on part avec euh, des succursales, avec Post Canada, 3-4 jours, 5 jours. Là, on a la même journée pour 9 je, je comprends que les pocheurs ça peut être gratuit, mais on n'a pas 150 variétés. Euh, ils sont garantis entre 18 et 22 heures. Quand autre pocheur était pas bon, on n'avait pas des garanties comme ça. Je pense que c'est quand même très raisonnable. Euh, parce que ça approche, ça approche. C'est quand même très raisonnable, 9$ plus taxes, Considérant là, que on euh, a 150 variétés. C'est quand même assez précis dans euh, l'espace-temps, dans, dans, dans, dans, dans le temps, là, de 18 à 22 h C'est 4 heures de jeu. Alors, on a des courriels. Euh, on sait exactement où ce qui est le livreur. Nous avons un lien, là, pis. Euh, il paraît que c'est des, des, des voitures qui sont pas identifiées. Bro, je viens de recevoir mon, mon colis. Euh, le gars il parle anglais. Euh, écoute, je te ferai pas une grosse description du gars, là, mais. On dirait que c'était un pusher le gars, là. le gars là, c'est sûr, regarde, j'ai rien décrit, j'ai juste dit qu'il y avait un look, euh, un look euh, un vestimentaire, mettons, hip hop, euh, écoute man, le gars il t'appelle, le gars il t'appelle avant d'arriver, Fait que parce que je te dis, j'irai pas à la porte, le gars là, j'étais pas trop sûr, tu sais, et puis, euh, te demande ta, ta date de naissance. Et puis, après ça, il donne le paquet, mon homme. Et puis, je te le dis. Je... Il n'arrive pas avec un uniforme là, SQDC ou bien euh, livraison express euh, 1, 2, 3. Là. Non, non, c'est un civil. <rire> un civil. Et puis, man, euh, quand il m'a donné le paquet, j'ai regardé, j'ai fait, fait un sourire puis il m'a fait un sourire. Man, c'est... Man, le gars, c'est le gars de la livraison. Le gars, c'est le gars de la livraison. Mais c'est comme le pusher, man. C'était comme très drôle, là. C'était tellement drôle, man. Alright, j'étais vraiment... Euh, très bien servi, très bien servi. Euh, 6h39. Puis quand j'ai fait refresh, là, c'était... Euh, même pas supposé être arrivé encore donc il est plus vite que l'ordinateur donc c'est tout est livré exactement donc euh, j'étais vraiment euh, très bien servi pour la livraison là dans la même journée Rêverie, je pense que c'est un Blue Dream qui est à l'intérieur, mouffette de Top Leaf. Donc, euh, deux produits euh, qu'on va essayer sûrement là, au mois de juillet dans le spécial 31 vidéos à 31 jours. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Donnez un pouce à la vidéo. J'espère que ça vous a informé sur les livraisons dans la même soirée. Ciao!